T'es endormi Non, non. Il a bougé ou pas bah, Que dalle. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à cette heure ci Soit il pionce et on s'en fout, soit il baise et on s'en fout un peu aussi. Tiens. Pourquoi tu m'as pris un Happy Meal C'était ce qu'il y avait de moins cher. Tu a pas pu me prendre un grec Oui, mais il a pas de Happy Meal au grec. Qu'est-ce que t'as hein Ils sont pas mis de jouer. Ah. Mais un Rapid sans jouer, c'est pas un 1000 C'est ce qu'il y a le plus important. Si tu prends pas un Happy 1000 pour le burger, tu prends un Happy 1000 pour le jouet C'est pas grave. Mais hein. si c'est grave, putain j'aurais dû en avoir un. Euh, c'est ce prend dans le menu, là c'est du vol. C'est comme si tu prenais une voiture sans moteur, ça n'a aucun intérêt. Et ben là c'est pareil. Un Happy 1000 sans jouer, ça n'a aucun intérêt. T'as eu un jouet toi Oui. C'est quoi Oh bon, rien, il euh, y a ça, et puis ça. Quoi T'as eu deux jouets. Oui. Depuis quand il y a deux jouets dans un pub mille Je sais pas, c'est bizarre hein. Ce serait pas mon jouet par hasard. Non, ils me l'ont donné comme ça. Ah ouais Vas-y, ouais. donne-moi mon jouet. Ah non c'est mes jouets. Vas-y, fais pas ta butte Demande mon jouet À moi Demes mon à jouet C'est à moi À moi Oh putain, ils ont pas vu le burger non plus J'ai juste de la chance hein I don't read the